J'ai explosé le handy. J'ai explosé le Thames J'ai explosé le Spark Où est-ce qu'il a pris C'est parti Je vais me diriger vers le pool On a la chance d'être invité en avant-première pour The Finals On va pouvoir essayer le jeu Je vais voir un peu comment il fonctionne, si les mécaniques sont bonnes, si les armes sont bien Déjà j'ai pu goûter pas mal de choses Là ce que vous voyez défiler depuis tout à l'heure C'est le tuto practice du jeu pour comprendre un peu les mécaniques, ce qui va se passer, ce que tu peux faire le fait que tu puisses détruire des objets, le, pu le fait que tu puisses te déplacer, les différents types d'armes, la thune, la monnaie, la mécanique. Le jeu a l'air incroyable. T es vraiment hyper hyper hypé de, de l'essayer. J'espère que le jeu est bien. Tu sais que ça nous donne une autre option en plus de, de Warzone. On va tester le jeu et j'espère que ça va vous plaire. Allez go Je me suis créé un petit perso, tu connais. Alors déjà, il y a différents builds de personnes. Tu peux avoir un perso un peu, un peu gras et tout, regarde. Pas l'intérêt d'avoir... À... Un perso gras comme ça, parce que plus le mec est gras, plus il va y avoir de surface pour le flinguer. Ça, Light One, c'est euh, mon perso. C'est celui que j'ai créé. Afin de profiter du mode A3, Tatanus m'a rejoint ainsi que Benjamin, ingénieur-développeur chez Embark Studio, partenaire des développeurs du jeu. C'est incroyable le jeu. Oh ah, il n'y a pas de dégâts, j'ai l'impression. Quoi c'est quoi ça Frérot il m'a explosé avec un coup d'RPG Question, quand, quand je quand je clique droit pour viser, ouais. l'arme fait un, fait un petit zoom. Est-ce ouais. que c'est retirable ça ou pas du tout Euh. ça me parle pas. D'accord. premier kill. Y'a du recul et tout sur les armes. Hein. Ça, ça demande du niveau. Hein. Oh, the oh, to great steel. oh frérot, je... <rire> T'as failli casser les patounes. As vu ce que j'ai ou pas Oui, j'ai vu. Là, dans, dans le, le quick play, par exemple, c'est quoi la mission du jeu, tu dirais Toujours euh, la même chose, essayer de trouver où sont les euh, avec l'argent et les ramener au cash out station. Ok, trop bien. Mais j'ai l'argent. Il faut que tu essaies de trouver maintenant... Un, euh, un endroit une cache... où l l Ouais, ouais une mais je, c'est un... indiqué, une cache out station. J'y vais. Si t'envoies une grenade sur un mur. Ah mais ça, ça pète tellement les objets et tout, c'est un truc de malade. Les graphismes sont incroyables. C'est un lance-flamme, bordel <rire> J'arrive sur le flanc. Je tenté de les cramer gros Je me suis fait détruire Non c'était un... un méchant Ah non c'est mon coéquipier qui m'a buté Wang c'est mon coéquipier Il me réanime Wang Oh Wang il m'a réanimé Je t'aime Wang je vais les cramer pour toi, mon pote. Je l'ai eu. On est mort ensemble. On pourrait dire que le but du jeu principal, c'est de faire le plus d'argent tout en survivant et en faisant des kills hein. Voilà, c'est ça. Le lore, c'est un petit peu qu'en fait, on joue pour des, euh, des sponsors, des gens qui hein, euh, vraiment, euh, veulent vraiment gagner ces espèces de grands tournois, quoi. Ouais. Et euh, ils veulent absolument euh, que tu gagnes le plus d'argent. Et plus tu gagnes d'argent, en fait, plus ils te récompensent après un te prend des objets de euh, objets. Comment il a fait pour s'enfuir si loin, si vite? Allez, Zach. Hop, oh, toi aussi, tu vas y passer. Non, il m'a tué. Oh, tu te la tu te dis pas. Let's go. Non, Johnson. Wouah, la glissade. Comment on fait les glissades? Alors, faut que tu sois en train de courir, tu sautes et ensuite tu appuies sur contrôle pour euh, glisser. Oh là là, ce qui met Wang. Wang, il est trop fort, frérot. Oh, mon eh, je me dé... ça... t'as vu comment ça se défend bien, frérot. On est là. Ça, ça commence, ça commence. <rire> C'est quoi ça non, Mais tu What the fuck gros, j'ai trouvé une bonbonne de gaz par terre. Je l'ai envoyé, ça a explosé. Tous les gars, pour tous ceux qui ratent ce gameplay sur YouTube et Déjà, j'espère que vous allez kiffer. Pensez à liker, à commenter. Euh, ce sera bien. Et si vous voulez euh, que dès que le jeu sorte, on le tryhard à mort, ben, je euh, vais tout, tout simplement. To... Ce est ce qu'il qu a pris Le double kill. Waouh <rire> C'est mec. Je, je viens de casser la map. Voilà. Je suis en train de monter sur une échelle elle a été explosée Je suis en un V3 Un mort Deux morts Ça s'est bien passé Le lance roquette s'est rend exceptionnellement fort hein. Ah merci okay, Nickel je, je suis en train de voler leur cash out je pense ouais, Regarde mec ils sont à 5 secondes de, de le déposer Je leur ai tout volé oh, mais on... ah <rire> wires... Non mais c'est incroyable Et il y a un truc de charge où je peux passer à travers tous les murs et tout Non mais c'est fou Non mais c'est pas possible il y a toute la map qui est destructible gros Je dois être reluxe, fight Oh la la la la la la Mais qu'est-ce que je mets gros Non il est tellement low HP Ils se sont mis à deux sur moi J'ai envie de perdre la vue tellement c'est beau ça tire, à, ça tire à gauche, juste à gauche les gars Contact au bout de la rue. Il va se ressortir un kiwi. le Sur le toit, sur le toi. toit. Voilà, ouais, je de ouf. Mort. Je mets une barrière. Je peux pas. C'est bon. On commence ta cover. Alors, c'est parti. Dirigé vers le pool. Pas te faire un... euh... Mort Je dois avoir besoin d'un nice. peu d'aide parce peut y da faire Derrière, un... derrière J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Ah, Deux sur moi. NON Ils m'ont tué, les gars Ils sont à deux doigts de finir le cash out. Ah allez, là, là ils l'ont fini la plainte. Hein. Impossible de les arrêter. Nous, on est à deux tiers, il y a toujours personne qui vient. Cash out completed by the big splash. Je, je l'ai pété, le mec, qui avait le cash out. Allez ah tu l'as vu T'es joli celui-là Ouais, je sors ta cam. Je vais essayer d'aller au point C. Je cours sur le point C aussi. J'arrive ah, okay. par les toits. de J'ai explosé le handy. Exploser le Thames. Exploser le Spark. Oh frérot, ce que j'ai mis. Ça donne plus de points de. de... de... de... de voir. Ah, lui il est en train de looter, c'était pas le bon moment. Hein. Il va Il fait... Ils sont trop nombreux. C'est quoi ça? <rire> ça c'est Andy j'ai reconnu ton style de jeu Andy okay, il se déplace trop vite les petits il se déplace vite mais le gros tu peux faire vraiment, euh, tu peux faire des escapes qui, sont, euh, qui font pas rire j'ai 10 kills frérot le premier du serve, il en a 11. Et je, je suis en train de le chasser, le premier du serve. C'est bon, je l'ai explosé. <rire> ouais Ah, j'adore. Hein. J'adore de ouf. Hein. C'est trop bien. J'ai joué à The Finals. Et c'est un truc de ouf T'as trois types de personnages. T'as des personnages légers, des moyens... Et des comme moi, du rugbyman du sud-ouest. Les gros ont des armes plus lourdes, ils ont du lance-roquette, mais ils se déplacent plus lentement. Les mids ont des kalachnikovs, mais se déplacent plutôt euh, moyens. Et les tout légers, c'est pistolet, avec des petites armes de cac, mais ils se déplacent à une vitesse de fou. Mais le gros, pour esquiver, il peut taper des gros sprints dans le mur et exploser tout le mur. Je voulais juste dire un grand merci à The Finals de m'avoir donné la chance de tester ça en avant-première. Je trouve le jeu fantastique. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez quoi, parce que moi j'aimerais beaucoup beaucoup plus y jouer quand il sortira. On se tient au courant.